Salut toi, tu vas bien Dis donc, ça ferait pas un petit peu deux ans que j'ai rien publié sur le vélo Je m'excuse, là je parle à, à celles et ceux qui sont restés, qui ont eu la gentillesse de rester euh, abonnés à cette chaîne alors qu'il ne se passait rien. Et puis j'en profite pour dire bonjour à, à tous ceux qui tombent là-dessus par hasard et qui ne me connaissent pas. Euh, voilà, je m'appelle Bilouk, j'avais ouvert cette chaîne il euh, y a pas mal d'années, pour partager mon quotidien de cycliste urbain, de vélo taffeur, parce que je me rendais au travail tous les jours euh, au vélo et j'en revenais à vélo. Ben, Ce n'est plus le cas, tout simplement, parce que depuis deux ans tout pile, je travaille essentiellement à domicile. Donc ça change un peu euh, <rire> totalement la pertinence de mes propos ici. Hop, pied à terre, crottinette, et je suis sur la piste, je remonte c'est pour ça que je prends tout simplement moins d'espace euh, que ce soit ici sur Youtube ou sur les réseaux sociaux sur euh, Twitter, Facebook, Instagram, tout ça enfin, tout ce qui a trait à, à mon ancien profil euh, Bilouk le cycliste parce que je suis plus un cycliste du quotidien je suis plus un vélotafeur je suis un, un cycliste occasionnel je ne fais plus du vélotafe, je fais du vélute on va dire, hein. le vélute, la contraction de vélo utile. Euh, néanmoins, là, présentement, je me déplace à vélo euh, pour mon travail. Alors du coup, bah, ça change complètement ma manière de me déplacer à vélo, parce qu'en en fait, euh, au gré des semaines et des mois où je me déplace ou pas, ou peu, à vélo, à bicyclette, la manière dont tu circules est totalement différente. C'est une traversée en deux temps. On va pas s'emballer. Et avec le camion sur ma gauche, je ne vais pas m'emballer, même si j'ai mon feu vert. Parce que voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Pourquoi. Quand tu arrives de euh, 10, 20 ans euh, de déplacement quotidien, euh, entre 25 et 35 km par jour, tu as quand même euh, la forme, hein, tout simplement. Même si j'ai toujours estimé que se déplacer à vélo, c'est pas du sport, c'est quand même de l'exercice. Ton corps s'habitue et... Euh, as une forme de caisse, quoi, de foncier tout simplement, quand tu te déplaces tous les jours, tous les jours. Quand tu deviens ou que tu redeviens ou que tu es euh, un ou une cycliste occasionnel comme ça, c'est-à-dire que un jour comme ça, bah, je vais faire près de 30 km aller-retour pour un déplacement professionnel, euh, c'est pas ce que je fais quotidiennement. Alors que j'arrivais d'une longue période où j'avais euh, près de 35-37 km quotidien, et bah, quand tu montes en selle chaque jour, bah, tu as le foncier des jours, des semaines, des mois précédents. Et puis t'as ton petit train-train qui s'est installé. T'as tes repères, t'as tes... Bon bah, écoute, merci. Moi J'avais le feu rouge, alors du coup, pour pas le frustrer, je suis passé au feu rouge. Hein, C'est ce que j'aurais dit à monsieur l'agent. En fait, je me sens tout seul là. En fait j'ai pas.. Moi je m'arrête au feu rouge pour moi et il me fait signe de passer. Euh, voilà, mon cerveau twist. J'en oublie que le feu est rouge pour moi. Ou on est parti pour un long. Bon. Ta tes repères, ton train-train, tes habitudes, euh, tes petits totems, euh, tes petits rituels, euh, tes routines tout simplement. Et bah ben, ça tu les perds. Voilà, tu te retrouves dans une situation où euh, le jour où tu dois te déplacer à vélo, bah, tu vas chercher, euh, tu vas te surprendre à chercher euh, tes équipements de pluie, alors que avant, euh, quand tu étais cycliste du quotidien, euh, tu savais pertinemment où c'était rangé, euh, là tu mets un peu plus de temps à les trouver, tes lumières pour la nuit, euh, ta petite trousse de réparation avec ta petite pompe, tes rustines. Euh, son barrière de rechange, tout ça. Et puis j'y reviens, mais c'est super important, c'est le, le phénomène de, de forme générale. Hein. Ça m'a fait beaucoup de mal d'arrêter le vélo-taf quotidien. C'est bien malgré moi, hein. c'était pas un choix. Bien au contraire, je me plaisais bien, moi, à me déplacer tous les jours à vélo. Voilà, maintenant j'ai beaucoup moins l'occasion. Donc je le regrette un peu, et puis mon corps me l'a fait sentir. Euh, ton corps te le fait sentir... Euh de toutes les manières que tu peux imaginer, il hein. n'y a pas de secret. Hein. Moins tu fais l'exercice, euh, plus tu es sédentaire, euh, et moins tu as la forme. Et, et, et moins ça t'encourage te, ça à reprendre ton vélo, parce que tu n'as pas la forme, donc tu sais qu'à la première montée, tu seras plus en peine que quand tu avais la caisse, tout simplement. Et voilà, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et c'est euh, un, un peu un cercle infernal. Voilà. Moins tu en fais, moins tu as envie d'en faire aussi. Il va le faire, il va le faire. Il le fait. Donc concrètement, comment ça s'est traduit pour moi spécifiquement bah, C'est que d'un coup, euh, tout ce qui était vélo-loisir, eh bah, ça s'est vu complètement réduit aussi. Parce que bah, quand tu n'as pas la caisse, eh bah, tu ne vas pas partir le dimanche matin pour 100-200 km en bénéficiant du foncier que, que tu avais dans la semaine et dans les mois précédents. Euh, parce que tu sais que tu vas te faire mal parce que t'as pas la caisse, parce que t'as pas l'entraînement parce que t'as pas le foncier nécessaire tout simplement et parallèlement à ça bah, pour mes déplacements professionnels euh, j'ai une autre problématique euh, qui entre en ligne de compte par rapport à jadis Et c'est que euh, je suis indépendant maintenant, je suis mon propre patron et donc quand je me déplace, je me déplace avec euh, force matérielle et donc c'est lourd, et quand je dis c'est lourd, parfois c'est plus de 20 kilos. Donc il y a une autre problématique, la question s'est posée euh, très très vite, et puis en plus c'était un vieux fantasme chez moi, de me payer un vélo cargo pour euh, transporter tout mon matériel. Euh, ce chapitre-là n'est pas refermé, mais euh, c'est présenté à moi une opportunité, euh, ce genre d'opportunité que tu ne refuses pas, c'est-à-dire... Euh, D'investir dans un vélo pliant, euh, un Brompton, que je possède déjà, mais un modèle électrifié. Tu sais, tout ce que j'ai pu dire à propos des vélos électriques, sur la, la pertinence ou pas d'utiliser un vélo électrique. putain, parfait Il respect. On passe à 20 à l'heure, pile au moment où ça passe le vert. Bien souvent, euh, on s'imagine que c'est crucial, vital, tout ce qu'on veut, et puis en fait... Euh, à l'usage, on se rend compte que le vélo sec euh, c'est bien aussi et ça peut marcher sans problème. Évidemment, jusqu'à ce qu'on l'expérimente, le, ça, euh, on, on se persuade vraiment que le vélo électrique c'est la seule euh, solution, hein, parce que voilà, on veut pas transpirer, parce que comment je vais faire quand je serai en costume, et ceci et cela. J'ai énormément d'exemples dans mon entourage, à commencer par moi-même, de personnes qui se sont mises en selle ou remises en selle avec un vélo électrique. Alors, je le sens bien ou je le sens pas bien Je le sens bien, dis donc, bah je dis merci, je dis merci, c'est tellement rare. Étant persuadé que c'était la seule solution possible pour eux, et en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui sont revenus naturellement euh, au vélo traditionnel, à propulsion humaine. Bref, c'est présenté à moi cette euh, opportunité euh, d'investir dans un vélo neuf, un Brompton euh, électrique. Assistance électrique, hein, c'est pas une mobilette, il faut pédaler évidemment. Et euh, surtout à un prix euh, défiant toute concurrence, mais vraiment un prix dérisoire. Par rapport au prix neuf, il m'a coûté moins cher que euh, la même chose neuve. Euh, euh, en musculaire euh, simple donc euh, j'ai un peu sauté sur l'occasion et j'avoue qu'il me rend énormément de service parce que quand je roule très chargé euh, ça me soulage beaucoup tout simplement et puis maintenant que je suis indépendant et que euh, je fais des prestations un petit peu partout en Ile-de-France euh, c'est tout bonnement génial euh, d'allier ce vélo qui m'aide euh, à porter tout mon matériel bien lourd et euh, la multimodalité pour euh, les transports en commun, que ce soit le tramway où je ne pourrais pas rentrer avec mon vélo traditionnel, euh, qui n'est pas pliant, hein, j'entends. Et puis euh, les TGV, euh, les RER, les TER euh, aux heures de pointe, euh, je peux l'emmener partout, en avion, euh, voilà, sans payer de supplément, sans avoir à me soucier d'un emplacement vélo. Il se plie euh, tout petit, évidemment, hein, le Brompton, c'est pas pour faire de la pub, mais euh, c'est le vélo pliant euh, à son gabarit de roue le plus compact au monde, une fois qu'il est plié. Donc euh, c'est tout bonnement génial. Un autre énorme avantage euh, quand tu es totalement nomade sur tes lieux de nomade. travail, quand tu te déplaces, euh, bah c'est que tu ne sais jamais vraiment bien si ton vélo sera sécurisé, si tu pourras l'accrocher à un endroit qui ne craint pas. Bah, notamment Paris, tout ça, euh, voilà, on connaît tous euh, les problématiques du vol et tout ça. Euh, moi, jusqu'alors, euh, j'avais un parking sécurisé au travail, euh, voilà, et maintenant, bah, ça veut dire euh, dehors. Euh, euh, les emplacements vélos euh, qui sont trop rares parce que la part modale a totalement explosé, évidemment. Ouh, oh, elle était belle cette portière. allons. Voilà, je suis en... Je suis en grand angle, donc euh, ça sera pas très impressionnant à l'image, mais euh, in visu, in vivo, c'était bien beau. Mais voilà, et puis euh, donc euh, bah, souvent il ne te reste pas de place pour t'accrocher légalement hein, entre guillemets, donc euh, tu te retrouves cantonné au mobilier urbain, voilà un peu à la sauvage comme ça avec euh, la possibilité de déranger euh, des gens, des passages, euh, euh, tout ça, tout ça. Bon, bah, je m'affranchis de tout ça avec, euh, avec mon brompton. Euh, typiquement, il me suit partout. Hein, là, euh, dans les jours qui, qui précèdent, euh, j'étais en prestation à... Ah oui, d'accord, d'accord. J'étais en prestation à la porte de Versailles à Paris, tiens. <rire> c'était mon ancien trajet vélotable, c'était rigolo de le refaire. Eh ben, le brompton m'a suivi euh, à l'intérieur euh, du parc des expositions, à l'intérieur du hall où j'étais en prestation, et euh, il était à mes pieds euh, toute la journée. Et, et voilà, c'est la tranquillité, euh, pas de soucis. Alors euh, au départ, si tu le replies pas tout de suite, euh, les agents de sécurité euh, te font les gros yeux, tu leur montres tout de suite que c'est pliable, que tu vas le plier, tout ça, que ça va pas gêner. Euh. Euh, non, petite... Ouh là, là oulala, la mauvaise idée que voilà. Allez, allez. Allez, je n'en ferai rien, je n'en ferai rien. Allez-y, messieurs-dames. Allez, je me place à droite. Je me signale. Et je vais chercher ce qui ressemble à une bande cyclable. Sur haut, oh, le boulevard de Courcelles. Il y avait un énorme trou. et J'ai failli me faire... Euh, me faire tomber. Hein? Et... Euh, j'ai senti ma roue arrière se dérober. Donc c'est l'arrière, ça va. L'avant, encore une fois, en ton faut être le plus honnête possible. Le Brompton, dans certaines situations, on est quand même un peu plus précaire qu'avec des routes de 700. Ça, c'est de la physique, madame, monsieur. Néanmoins, beaucoup moins que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que finalement, quand tu regardes sur le papier avec des mathématiciens, tu te dis c'est un truc à se mettre au tas tout le temps. Alors qu'en fait, on va de bonne surprise en bonne surprise. Et puis le deuxième jour, on t'accueille avec le sourire. Et puis le troisième jour, on te demande où est-ce que j'ai trouvé ça, combien ça coûte, c'est vachement bien et tout. Je peux le soulever, je peux, je peux essayer de le plier, comment ça marche <rire> Voilà, c'est chouette. Et oui, ou je sais pas, par exemple, bah, il m'a accompagné au 35 e étage de, de la Grande Arche de la Défense aussi pour une prestation. Euh, donc c'est le rooftop hein, de, de la Grande Arche. Bah, voilà, hein, et, et plié, il est dans l'ascenseur, j'ai fait une jolie photo. Il euh, Faudrait que je la partage, tiens. C'est pas super rigolo. C'est pas super super rigolo ce que je viens de faire en fait. C'est vrai que je pas suivi le jalonnement cycliste, donc du coup je me suis pas retrouvé face à un feu rouge. Mais en toute honnêteté, c'était pas calculé, mais j'ai profité du flou de cette situation. Ce qui me vaut l'attribution d'un point coquinou. Ah, petit... je passe entre un clignot à gauche et un clignot à droite. Voilà, donc il me suit partout, hein, c'est bon, je me aussi, il y a une dizaine de jours, j'étais en prestation euh, à la préfecture de Nanterre, préfecture du 92, euh... bon je suis rentré, <rire> au culot, hein, il faut avoir un petit peu de culot, mais ça passe, hein. et puis après c'est pareil, il est plié à tes pieds, et puis euh, <rire> t'es bien tranquille, t'es bien peinard, parce que dans ce coin là c'est pareil pour l'attacher, tout ça, euh... bah, t'es pas tranquille, hein, t'es pas tranquille de laisser ton vélo dehors non plus, euh... Je dis pas que je le fais jamais. Apt tout pas, tiens, la portière, je l'attendais. Bonjour à vous. Salut, toi, tu vas bien Mais j'ai la possibilité, avec ce format de vélo, avec sa, sa typicité, euh, et bah tout simplement de, de le garder à mes pieds. Et ma foi, je me sens beaucoup plus tranquille comme ça. C'est très apprécié. Il est bizarre son vélo devant. Il n'a pas de pédale. Il sent moins vélu derrière. Et alors, un autre avantage euh, du Brompton en particulier par rapport à un autre vélo électrique. Ah Ah oui ah, C'est bah le poids, hein, tout simplement. Donc, à manipuler, euh, à transporter, euh, à porter quand tu l'as plié. Euh, bah, euh, tu lui enlèves sa batterie, le machin, il fait 12 kg ou je ne sais pas combien, enfin il ne fait même pas 15 kg avec la batterie. Euh, évidemment, un VAE traditionnel, c'est entre, entre 26 et 30 kg minimum. Hein. Donc ça fait une grosse différence euh, dans la praticité et euh, au quotidien. Voilà, ça fait quelque chose qui est beaucoup plus euh, foldable et, euh, et pratique à manipuler, à porter. Ah, je pense à. Euh, toutes celles et ceux qui sont équipés de, de vélos, euh, qui ne sont pas pliants, électriques ou pas, et, euh, et qui doivent le remonter euh, dans leur appartement, euh, qu'il y ait un ascenseur ou pas d'ailleurs, mais... parce que même quand il y a un ascenseur, euh, parfois c'est vraiment pas pratique non plus. Euh, voilà, là, ce type de vélo, euh, c'est de la rembarre. Alors après, ça a un prix, hein, c'est sûr, hein. le Brompton par rapport à d'autres pliants. Euh, c'est un peu la Rolls du domaine, donc forcément le prix, c'est aussi le prix de la Rolls. Je ne pas mentir là-dessus. Hein. Encore une fois, je n'aurais pas eu cette offre absolument délirante. Euh, et je ne serais pas parti sur un investissement euh, si conséquent. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé d'acheter un... Enfin, si on considère le plein tarif, ça ne m'est jamais arrivé d'acheter un, un vélo d'une telle valeur. Le voilà, on papote, je n'ai absolument pas commenté les images que tu as pu voir, euh, ou pas. Hein. Je, on les reconnaît, ceux qui ne font qu'écouter. <rire> c'est pas grave. Euh, pas comme si je m'emmerdais à mettre des titres et tout ça. <rire> euh, non, je suis hyper content de, de, de faire un petit coucou par ici. Hein. Ça me fait plaisir. Ça me replonge dans une époque où j'étais beaucoup plus prolifique. Mais parce que, euh, un, il y avait la matière et deux, il y avait la pertinence. Voilà. Euh, là, euh, Encore une fois, je suis pas pertinent à venir raconter... Euh, un quotidien fictif, euh, d'un cycliste au quotidien fictif euh, sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit ici encore hein, ou sur Twitter, tout ça, euh, tout simplement parce que je suis plus du tout un hein, cycliste du quotidien, donc euh, j'ai perdu euh, toute, euh, toute légitimité à venir euh, partager ça en toute honnêteté. Hein. Voilà. Eh ben, je te souhaite une excellente fin de journée si tu regardes ça le soir. Une super journée si tu regardes ça le matin. Et puis je te fais un petit bisou. Je suis arrivé. Salut. Je suis arrivé.